J'ai entendu, t'aimes pas la France, toute là, je viens reprendre mon Dieu, entendu, en équipe là. Yeah, yeah, yeah.